Les gars venez voir ma chaîne Twitch, c'est un vrai délire. Euh, je fais des lives entre temps hier j'en ai fait un, il y a, il y a combien de personnes Il y a trois vues quand même. Et aussi je vais vous dire un truc. C'est fort pour moi. Voilà. Non, pas ça. Regardez. Juste. Ouais, je je regarde des vais Juste aller là. Dans vidéo. Les gars, je vous remercie. Regardez. 1000 vues, je vous remercie et 20 et 20 likes, il y a quelqu'un, je sais pas, j'ai liké moi, j'ai lu mais je sais même pas ce qu'il m'a écrit lui. Et merci pour les 26 abonnés, je vous adore, c'est bon Vous avez tout fait pour que je perce. Merci beaucoup, et bah du coup, bah bon, je mets euh, ma chaîne Twitch euh, en description. Allez euh, non pas ça Wesh euh, voilà